Salut YouTube et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous explique comment faire un tatouage badass sur n'importe qui. Intro. Si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Salut YouTube, c'est Sébastien Corloir, content de vous retrouver sur la chaîne. Cette semaine, c'est un tuto vidéo sur Photoshop et comment faire un tatouage badass sur n'importe qui à partir d'une photo et d'un dessin. C'est parti, on se retrouve tout de suite dans Photoshop. Nous voilà donc dans Photoshop et nous allons donc agir sur cette photo et sur ce dessin. Ce dessin, je l'ai trouvé tout simplement sur Internet et la photo, je l'ai faite moi-même il y a à peu près 15 jours. L'idée, c'est de réaliser un tatouage directement sur le dos de la modèle. Tout d'abord, on va prendre la photo et, comme d'habitude, dupliquer le calque principal pour faire un calque de travail, pour ne jamais détruire la photo principale. On ne sait jamais ce qui peut se passer si jamais vous ratez euh, l'opération. Ensuite, on va venir incorporer le dessin directement sur la photo. Donc, Pour ce faire, on va sélectionner l'intégralité du dessin, CTRL-C, commande c pour copier, et tout simplement, on vient coller le dessin. Si vous avez besoin de le redimensionner, par exemple il peut être trop grand, trop petit, euh, il vous suffit de faire commenter et vous avez à partir de là la possibilité de venir haussir ou réduire le dessin. Autre information importante, pour pouvoir maintenir les proportions, appuyez sur la touche Shift en même temps que vous jouez sur le curseur. L'idée, c'est de faire en sorte que le dessin s'incorpore complètement sur la peau de la modèle. Alors plusieurs choses sont à corriger, effectivement, vous voyez que là j'ai collé, il y, des, il y a des zones blanches qui viennent sur le dos de la modèle, c'est pas très gracieux. Et euh, en plus, il y a une part de couleur sur, cette, euh, sur ce dessin, donc il va falloir que je le repasse en noir et blanc. Mais ça, c'est rien de bien méchant à faire. Première phase, c'est le mettre aux bonnes dimensions. Ce qu'on peut voir sur le dessin, c'est qu'il est à peu près aux bonnes dimensions de la modèle. Je vais juste faire une légère rotation. Voilà, il est un petit peu mieux. Et je vais le descendre un petit peu dans le dos. Voilà. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est directement... Faire en sorte que ça ait l'air d'un vrai tatouage. Pour ce faire, il suffit de venir changer le mode de fusion du calque. Pour changer le mode de fusion du calque, vous allez juste au-dessus du calque, ici. Vous le sélectionnez bien, hein, attention. Vous allez là et vous allez faire, par exemple, obscurcir. Magie, c'est tout simple. Ça y est, on a presque l'impression que c'est un parfait tatouage. Il reste encore un certain nombre de petites choses à corriger. La première, c'est de peaufiner un petit peu l'incrustation. Vous pouvez voir ici que c'est très net et donc pas très joli. Vous allez rajouter un masque de fusion blanc et venir peindre en noir les zones que vous souhaitez faire disparaître. Ici, hop. Je vais juste enlever certaines zones. Vous pouvez voir tout de suite que maintenant, ça se fond beaucoup mieux dans le, dans le décor. Maintenant que j'ai fait cette opération, il faut que je le convertisse en noir et blanc parce que vous pouvez voir que ce pas très heureux d'avoir de la couleur sur une photo intégralement noir et blanc. La désaturation partielle, c'est mal. Donc, il vous suffit de venir rajouter un calque de teint de saturation, de venir l'appliquer uniquement sur le calque. Pour ça, sur le calque précédent, ça ne sert à rien de venir modifier l'intégralité de la photo. Vous venez cliquer sur Alt et vous mettre au niveau de la jonction entre les deux calques. Et vous voyez qu'il y a une petite flèche qui apparaît. Vous cliquez. Et à partir de là, toutes les modifications que je vais faire sur le calque sélectionné vont s'appliquer uniquement sur le calque du dessous. Je vous montre ça tout de suite. Je veux que ça devienne oh, euh, violet. Il suffit que je bouge. Plus clair, moins clair, plus foncé. Bref, ça va venir s'appliquer que sur ce calque là, sans toucher le reste de la photo. En l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est rien de tout ça. C'est simplement de venir désaturer. Je baisse et je peux venir jouer éventuellement. Alors n'ai pas joué trop sur la luminosité, ce que vous voyez qu'on refait apparaître le calque du dessous. Donc, au contraire, je vais venir jouer plutôt sur éclairer que l'inverse. Voilà. Hop. Et voilà, c'est terminé. On a fait un tatouage badass sur le dos d'une modèle, sans même qu'elle ne se soit jamais fait tatouer, et ça, en moins de deux minutes. Si je vous montre tout simplement le avant... Après, on a l'impression que ce tatouage a toujours été présent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fera plaisir. Et en plus, ça aide à référencer la chaîne. C'est vraiment important. Si vous ne vous êtes pas déjà abonné, faites-le. Vous aurez en plus toutes les alertes sur les nouvelles vidéos de la chaîne. Ça me fera plaisir. Et en plus, vous aurez du contenu inédit toutes les semaines. Vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, les liens sont en bas de la vidéo et pour mon matériel également, vous pouvez retrouver à peu près tout ce que j'utilise en bas de la vidéo. Vous avez des liens directs d'affiliation pour m'aider à financer la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous dire, à très vite.